YouTube tombe sur une bande de Français qui viennent du Sud-Ouest. L'un est à moitié fou, l'autre a des problèmes moteurs. Je vous laisse découvrir ça. Pense à liker, commenter et donner leur de la force dans les commentaires. Ça vient d'où dans les Landes De Dax, mec. Oh putain, mais la, la meilleure ville. Bon, bah, GG. BGG. Ouais, bah y avait les férias, là. Ouais, mais bah, je sais bien. Vas-y, mais euh, je, vous la, je vous lâche pas tant qu'on n'a pas fait une victoire, les gars. Ah, Allez, go, bah, bien, On va faire, Merci, on couille. va faire que des top, euh, des top 40 comme ça, on joue, on fait que ça. Allez, nickel. Non mais oh, bah T'inquiète es bon, euh, pour, pour, pour gagner frérot, euh, j'suis pas besoin de vous On voilà. <rire> de lui de... Notsuko Ouais Entre une côte de bœuf et un magret de canard qu'est-ce que tu prends Ah les deux Bah bazar, c'est la bonne réponse <rire> je... bah ouais les deux Il, il vient bien du sud-ouest, c'est bon <rire> <rire> Ouais mais là, il vient pas photo Allez les gars, vas-y on, on atterrit là Et on les sodomise hein. Comme ah ouais, ils il il sodomisent les glottes des coins-coins, ah, ok on bah, bah, prison Les gars, prison, prison, prison, ah, prison il se c'est pas grave. Attaler là, au bateau, au bateau, au bateau, les gars. Oh là, oh là, je me fais niquer. Vas-y, mets-lui une balle, ouais, mets-lui voilà, une ouais, balle. Ouais, lui ouais, balle. Ouais, il est knock. Hey, Vélix You, you back Thank you for 10 subscribe, Vélix Il sait qu'il est pas contrôle, là. En chat, c'est les problèmes, là, qui viennent d'arriver. Ouais, il est déjà mort. Ouais, je reviens, les gars. En fait, j'ai mis le point, je pensais que... Mes potes du Suez ils seraient là tu vois et en fait j'ai pu aller me faire enculer Ah euh, bah en fait, en fait non, je savais <rire> pas que t'allais atterrir là bas gros donc c'est pour ça <rire> Attends on va te rejoindre, on va te rejoindre Non ah, mais tranquille, tranquille Ok un mort en bas Ah euh, après on est pas tap top, top hein Bon okay, de... après ça, ça va aller largement, t'en fais pas Franchement on est avec Chou, on est avec Chou H1 les mecs euh... Ah ouais on est avec Sho H1 quoi j'hallucine <rire> Avec qui bah ta gueule toi, <rire> tu connais pas ChaH Non mais ferme ta ouais, gueule toi, ouais. Tu j'avoue tu parles pas depuis tout à l'heure, tu la fermes, hein, salope va Mais ouf quoi toi <rire> bien, ouais. Non non c'est ça, mec, ça tue bar de ouf, je le dis Regarde-le, regarde le, je passe par là, je vais tout te y a zéro respect Regarde-le <rire> regarde-le <rire> Ah ouais mon faux Mort, ok nickel, c'est bon. Ah, ouais. Oh là là là là Qu'est-ce qui m'arrive là Qu'est-ce qui m'arrive Bah c'est parce que je suis avec Choachin les mecs. Mais arrête, tu vas toujours Bah, le niveau kill c'est pas foufou, mais. J'ai protégé ah Ouais, mec, j'en ai deux, hein! Oh, bah ah non, ouais, bah ça va, je joue bien un. quand même! Bah, tout à l'heure, vous avez vu j'ai fait cette kill. Aïe aïe aïe! Oh non! Il est où, il est où, oh. où il est où? Il est où mec, c'est Super gameuse du 84, les gars! Avec Terminator du 84! Ils ont leurs armes, attention! Vous avez l'argent pour acheter! Achetez le colis! Attends, attends, attends, parce qu'il y a du monde sur moi là! On a besoin d'Iron Raphaël! Il est à terre! Bien joué! Il est à terre, mais ah, il est à terre! Aussi là. Il y en a un autre! Il y en a un autre! autre <rire> Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh putain, non mais je peux pas, je sais pas si j'arrive sur le toit. Vas-y, je suis avec toi au chaud au pire. J'ai un pistolet, t'inquiète, on me voit rien. Vas-y, ils sont en face hein. Vas-y, bah go. Je mets la pression de ouf, vas-y, tu peux courir. Il est marre, oh attends. Regarde-le lui, lui. Regarde lui là. Tu l'as fumé je le mec derrière moi me me ou pas Oh, il en reste un derrière. Mon coupé. Ouais, oh, il est mort, c'est bon. Vous avez Allez. quel âge du coup, les gars Pardon T'inquiète pas pour ça. Vous avez quel âge du coup euh, J'ai oh 30 ans. Quoi 30 Ouais, 36 balles. Là. Il y en a un juste en haut là. Toi, tu es bien plus jeune. T'as la voix ou je sais pas. Il est mort, c'est bon. C'est un minot. C'est amino à 36 ans, mais t'as quoi C'est un petit con celui-là, laisse-le-moi. C'est à 30 ans, il a fait les poils de couilles. j'en ai la peine 30 ans, la petite bite. Y'en a un qui a atterri là sur nous, les gars. Poutre de Bamako. Ah putain, je le fais niquer par Sur le sur le silo. Je crois qu'un Néa, je le crispe un peu. Revol, il revole. Mais on se démerde bien là, attends, les attends gars, ça. pour le moment. Oh, enfin, la oh la merde! La la. Il vous a tous défoncé, non, de descendre, Essayez de descendre. Essayez de descendre. Non, je peux pas, je suis baisé, moi. Et les gars, ça tombe en masse, ça tombe en masse. Ça va vraiment, ça tombe en masse sur vous. Je vous mets les C'est Là, c'est la situation, euh... elle est complexe, j'ai l'impression. Ils arrivent par là, là. Attends mais les gars en fait je viens de capter mais c'est vraiment chaud h parce qu'il est, il est en live et tout là t'es trop con toi c'est pas possible Moi je suis tombé frère Je <rire> suis <t 'es tombé. rire> <Putain> de merde <rire> <rire> Mais moi je vois pas j'y crois pas tu le euh, dis pas mais en fait c'est parce qu'on réalise pas tu vois Et je y'a un bah, gros petit Je sur son live je me fais putain je le connais lui mais c'était moi c'est pas vrai, mais c'était moi qui dit Bah ouais! Et moi je me suis dit, qu'est-ce qu qu -ce que c'est cette histoire là? Ah Bien putain, y'a un mec juste en face! Là. Oh putain! Hein. Y'en a un autre là dans, dans la cabane! Là. Oh! Bon oh, bah nickel, hein. je vais aller me les enculer au snack, Quickscope direct! Hein. Oh, ici là! Oh! Bonjour toi! Allez, hey, à Bien joué! Oh! Dix... Y'a vraiment des gens qui peuvent tuer avec ça Faites gaffe en haut les gars, en haut je crois que ça tient en haut. Eh Patoche Regarde yeah. oui. Regarde, là tu vois mon perso ou pas euh... Ras le 3-6. Ah... Oh merde, merde, je déconne, ah je déconne. Toi. Regarde, regarde le ah, flicko, regarde le <mais non. ride> dû faire mettre ta gueule, toi. <rire> <rire> ok, regarde C est... C est... C est le deux craque, les deux. Craque, de les deux les deux craques Mais les gars, je, je vous mets les y barrez vous On va où ça Là où le vent te mène. Ok, juste en bas, voiture. Il va le branler à deux mains. Go ah ah Non, mais tranquille, mais pas, la... mais pas les dents, gros. Attends, attends, je... <rire> Ok, vu. Non, pas vu en fait. Il arrive sur moi. Crac. A terre oh, au parce que... oh ce que je veux lui mettre lui par contre Que Enfin euh, je l'ai niqué couteau de lancer Tu sais oh, Tu, tu, tu, ouais, tu, tu l'as chaudomisé Ah frérot je l'ai okay. chaudomisé là. <rire> oh bordel. Il y en a un en dessous toi là, chaud. Il est à la terre. Il est mort. Oh. Il y en a un autre qui a atterri là. Allez. Il est où il est mort J'ai les gars, 33 mètres ils sont deux ici, ils vont ils vont bouger de la zone. Ils sont. Oh 17 mètres juste ici sur nous. En dessous les gars, il est en dessous. En dessous, Il est juste, en dessous. Juste, Je les vois. Il y, y en a un seul, go aller au bout, euh, Pas besoin de passer. Oh putain les gars On est en 4v4 J'ai un peu paniqué mais ça va tu vois. Oh oui. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Oh le pas Le Rentre sur le terrain Arrête le banc de touche Allez go go go <rire> oh putain Oh putain Oh putain mère, j'ai vos snipe, allez venez Ouais oh mon cousin Il est en dessous <adaki> Qu'est-ce que tu fais Ça va J'ai peur <rires> Mais <ils sont> trop <rire> derrière moi <rire> On est en 4v3 Oh la la 4v2 c'est pas possible, c'est incroyable incroyable Oh là là le 3v3, le 3v3 finalement Oh là là, je... Okay, go, go. Moi, je suis en train de perdre mes moyens, les gars. Donc, euh, faites un truc. Hein. Vas-y, on est en 2 contre 2 Patoche Dehors okay. 2 contre 1 2 contre 1 peut-être Il branle-le à deux mains, branle-le à deux mains, gros Viens jouer, es, nice, nice escape, le escape. Le à Oh, Patoche, tu me fais un joli mouvement, là, sur le dernier. Tu sautes dessus. Oh, Patoche Patoche La victoire Patoche <rire> Attends, mais mon pote, il est sur oh, ton rêve, là, gros. J'allucine. Bon, bah voilà, merci, c'est cool. Hein. C'était oh, un, plaisi un, un plaisir, les gars. Oh, C'était trop oh. cool, les mecs. Vraiment, super moment. Eh bah, écoute, tu penseras à nous quand tu lui trouveras ta petite grillette. Bah, un plaisir. Des bisous, les mecs. Avec à la plaisir. prochaine. Merci, mec. Ouais, merci beaucoup. Bientôt, mec. Merci, ciao. Ciao.